Salut les agitateurs du changement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Je suis Caroline et sur cette chaîne, je partage avec vous comment vivre mieux avec les savoirs naturels. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment soutenir le travail du foie au printemps et comment gagner en vitalité. J'ai invité Aurélie Mialon, naturopathe, pour nous en parler et pour nous expliquer les besoins de notre organisme à l'arrivée du printemps et avec lui l'importance du foie, qui est l'organe principal de détoxication et de régénération. Aurélie, tu nous donneras les clés pour comprendre le fonctionnement du foie et trois conseils hein, faciles à appliquer pour le soutenir dans son travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a complètement perdu de vue les rythmes de la nature et des saisons. Et pourtant, notre corps, il est cyclique et donc il s'adapte sans que nous nous en rendions compte en perdant la connexion avec la nature et avec notre corps, on lui rend la tâche difficile et cela se ressent sur notre vitalité, sur la fatigue et à la longue, sur notre état de santé général. La détox de printemps, vous en avez tous entendu parler, mais concrètement, ça sert à quoi Est-ce que c'est un concept qui sert juste à vendre des compléments alimentaires Aurélie, tu es naturopathe à Caluire et tu interviens plus largement à Lyon. Ton site internet, Aurélie Mialon, naturopathe, tu nous en dis plus sur toi et tu as suivi une formation en naturopathie et tu t'es formé sur une technique manuelle de massage. donc On reviendra sur cette pratique à la fin de la vidéo. Alors Le printemps est souvent associé à la cure de détoxication. Pourquoi alors en naturopathie et en médecine traditionnelle chinoise, le printemps, saison du renouveau, de la renaissance, est associé à l'énergie du foie, le seul organe de notre corps capable de se régénérer. A savoir que si l'on en retire une partie, de nouvelles cellules se fabriquent. À la fin de l'hiver, après une période associée à une baisse d'activité, au cocooning, à des repas plus riches en graisse, en sucre, en alcool de par les fêtes, l'organisme s'est encrassé. Le printemps est l'occasion de soutenir euh, le nettoyage en douceur et naturel en prenant soin de son foie. L'organe qui gère en premier lieu la détoxification du corps et capable de régénérescence. Donc le foie, c'est l'organe clé de ce processus de nettoyage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils travaillent Je vais aborder les fonctions clés du foie qui nous intéressent ici. En premier lieu, il participe à la digestion des lipides, donc nos acides gras, grâce à la bile qu'il sécrète. On parle d'action cholérétique. La bile a pour but d'émulsionner les graisses, c'est-à-dire les rendre solubles dans l'eau et permettre ainsi leur assimilation. Autre fonction essentielle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa capacité à détoxifier l'organisme puisqu'il se charge du recyclage des déchets issus du fonctionnement cellulaire normal. Euh, il dégrade également les composés toxiques comme les métaux lourds, les médicaments, l'alcool, les résidus de pesticides ou encore des composés toxiques présents dans une alimentation dénaturée comme les additifs. Une fois rendu inactif par le foie, ces composés pourront ensuite être éliminés. Et pour lister rapidement ses autres fonctions, il participe au métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. Il synthétise également le cholestérol, un lipide constituant de la membrane cellulaire, nécessaire aussi à la, à la fabrication de certaines hormones. Ils stockent les réserves énergétiques du glucose, le fer et les vitamines A et D. On comprend vite qu'un foie surchargé un peu paresseux va entraîner une série d'impacts qui vont à terme entraver le fonctionnement normal de l'organisme et causer euh, des déséquilibres. Alors comment on fait, en fait pour savoir euh, si notre foie est fatigué ou encrassé alors, on va plutôt observer les signes éventuels euh, d'un foie surchargé. Parmi cela, je pense à une digestion difficile, des plats gras, de l'alcool ou plus généralement des lourdeurs digestives, euh, un état nauséeux ressenti après les repas. On trouve également des problèmes d'hémorroïdes, une sensation de fatigue, un sommeil parfois perturbé ou encore des maux de tête, une sensibilité à la lumière ou une mauvaise haleine ou encore des problèmes articulaires et des tendinites à répétition. Vous voyez donc que les signes sont multiples et souvent associés. Pour ne pas aggraver cette situation et rétablir un fonctionnement hépatique optimal, il faut en prendre soin et le printemps, saison du foie, du renouveau et de l'énergie, est une période à privilégier. Alors quels sont tes conseils pour soutenir le foie et finalement pour aider le corps à profiter des bénéfices du printemps Alors premièrement, au printemps, il faut s'orienter vers des aliments légers, faciles à digérer pour faciliter l'assimilation des nutriments et le travail digestif. En premier lieu, les légumes verts et les aromates sont riches en chlorophylle qui a une action antioxydante qui réduit la production de toxines d'origine digestive et qui contribue ainsi à protéger le foie. On peut les consommer en jus, en salade ou cuit. Il faut savoir que les feuilles de navet, de radis, les fans de carottes qu'on aurait tendance à jeter peuvent être consommées en soupe. En recette originale d'ailleurs, on trouvera sur le blog une recette de pesto de fan de carotte. Les graines germées sont également des aliments antioxydants qui sont riches en acides aminés, en enzymes et en vitamines ainsi qu'en minéraux qui vont améliorer la digestion. Il en existe une grande diversité. Euh, pour en citer quelques-unes, on aura le grec, l'alfalfa, le radis noir, le persil, la roquette. Elles se consomment crues pour bénéficier euh, de leurs atouts santé. Il suffit de parsemer une poignée sur une salade, une soupe ou les intégrer dans un sandwich ou encore disposer sur des toasts pour leur donner une petite touche esthétique très appréciée. Et en plus, c'est très ludique à faire avec les enfants. C'est une façon simple de les initier à, à des aliments plus naturels. Il faut également penser aux céréales anciennes qui sont nutritives et très digestes grâce à leur teneur en fibres, à condition toutefois de les acheter complètes ou semi-complètes pour les intestins les plus fragiles. Je pense ici au riz, aux petites épeautres, au millet, Le quinoa, qui n'est pas tout à fait une céréale à proprement parler, se consomme euh, comme tel et est également très digeste il y a aussi les poissons, Aurélie, qu'on peut consommer au printemps Oui, concernant les poissons, il faut les choisir semi-gras, de préférence de petite taille afin de limiter la quantité de toxiques stockés par le poisson dans la chaîne alimentaire. On privilégie au printemps le maquereau au pic de sa saisonnalité, puis viennent ensuite les sardines et les anchois quand on se rapproche un petit peu plus de l'été. On peut les agrémenter de certaines épices douces comme la badiane, le cumin et le curcuma qui favorisent eux aussi euh, la digestion. Donc une cuisine euh, végétale et de saison. Donc en second conseil, si l'on souhaite avoir une alimentation favorisant spécifiquement le travail du foie, il faut savoir qu'il y a des aliments disponibles euh, en, en premier lieu toute l'année. Par exemple, les aliments riches en soufre sont des amis du foie car le soufre est un oligo-élément qui va favoriser la détox hépatique. On en trouve dans le règne végétal comme l'ail, le poireau, l'oignon blanc, euh, les crucifères également, les navets ou alors d'origine animale dans le jaune d'œuf coulant, la viande, de poisson ou les crustacés. Et donc sur notre alimentation, il y a aussi quelque chose de très important qu'on a tendance à oublier, ce sont les huiles végétales. Oui, en effet. Il faut également souligner l'importance de ces huiles végétales. Alors, deux premières pressions à froid impérativement hein, pour conserver euh, toute leur richesse euh, notamment en antioxydants. En huile bénéfique pour le foie, il y a l'huile d'olive, une huile très digeste hein, qui favorise une évacuation douce et complète de la vésicule biliaire. Et également l'huile de cartam hein, qui est drainante et régénérante du foie. Son goût est assez neutre. Euh, par contre, elle est sensible à l'air, à la lumière et à la chaleur due à, à sa présence à la présence importante d'oméga-6 un aliment ensuite très connu pour ses bénéfices et qui est disponible toute l'année c'est le citron le jus de citron va stimuler la sécrétion de la bile euh, ceci dit afin de limiter sa concentration en acidité on le dilue dans un verre d'eau tiède qui est lui même favorable à la digestion euh, en troisième conseil vous pouvez vous orienter vers des aliments favorables au foie qui sont justement disponibles au printemps on retrouve nos crucifères riches en soufre. Euh, alors spécifiquement au printemps, on va trouver sur les étals le brocoli, le chou vert, les choux de Bruxelles. On les consomme habituellement cuits, mais le brocoli peut se consommer tout à fait cru, euh, ce qui permet de profiter un maximum de sa teneur en vitamine C. Et dans ce cas-là, on utilisera une râpe en fait, pour, euh, le, pour en parsemer dans les salades ou dans des plats. Et euh, je crois aussi qu'il y a la betterave rouge, justement, qu'on peut euh, râper sur les salades, hein, qui est très intéressante pour soutenir le foie. Oui, c'est un, un euh. aliment qui est très digeste et qui est pathoprotecteur. Euh, comme tu le disais, il vaut mieux le consommer cru pour sa richesse en vitamine C, mais il se consomme euh, très régulièrement cuit. Et au printemps, il y a justement une plante hein, qui sort euh, à point nommé et qu'on appelle l'ail des bois. Euh, oui, c'est en effet l'ail des ours euh, dont les bienfaits sont identiques à l'ail commun. C'est une plante que l'on récolte en début de printemps, avant la floraison des boutons. On la retrouve en parterre, dans les sous-bois, en zone humide. Il arrive d'en trouver parfois sur des marchés. Euh, et on peut consommer les feuilles, notamment en pesto, qui est délicieux. On peut également conserver les boutons dans du vinaigre pour les consommer ultérieurement. Euh, on s'en on servira comme des cornichons ou des capres en fait. Hein. Euh, donc, ils seront délicieux associés au fromage de chèvre, par exemple. Et Aurélie, je crois que tu vas nous proposer une recette pour justement consommer cette taille des ours au printemps et agrémenter oui. nos plats. Il y a aussi euh, sur les étals des marchés, vous en trouverez euh, au début du printemps, la chicorée. Oui, la chicorée qui est également euh, connue pour remplacer le café. Elle est riche en minéraux, en antioxydants et en fibres qui facilitent le transit. Elle est également légèrement cholérétique. Alors du côté des plantes euh, qui sont utilisées euh, en phytothérapie, quelles sont celles qui sont disponibles au printemps et qu'on pourrait utiliser dans la cuisine alors, il y a en effet un certain nombre de plantes euh, qui sont disponibles sur les marchés au printemps et dont les propriétés hépatiques sont largement exploitées en phytothérapie. Donc il y a d'abord l'artichaut, très connu euh, en phytothérapie pour ses propriétés cholérétiques et collagogues et aussi pour ses euh, propriétés antioxydantes. C'est une plante riche entre autres en cinarine, un composé responsable de l'amertume. Le pissenlit est également une plante au goût amer utilisée en phytothérapie pour son action cholérétique et collagogue euh, légèrement plus douce quand même que l'artichaut et également antioxydante grâce aux flavonoïdes. On pourra consommer les plus jeunes pousses en salade. D'ailleurs, Caroline, je crois qu'on trouvera une recette euh, de salade de pissenlit sur ton blog. Alors il y a aussi le radis noir qui est une plante, euh, une racine en fait qu'on va trouver en fin d'hiver. Donc, Le radis noir est aussi un aliment euh, à privilégier pour sa richesse en soufre qui va soutenir le travail de la vésicule biliaire. On peut le consommer en salade crue, râpée ou en potage. Et enfin, il y a le romarin, très connu pour ses propriétés hépatiques, dont on pourra profiter en le consommant en tisane, en cueillant les sommités fleuries euh, prélevées en début de floraison du printemps. Euh, il est plus classiquement utilisé et reconnu en cuisine en tant qu'aromate pour parfumer des légumes vapeur, des viandes ou des soupes. Alors En phytothérapie, ces plantes sont utilisées sous des formes galéniques plus ou moins concentrées en principe actif. On retrouve également d'autres plantes utiles pour soutenir, protéger ou détoxifier son foie, comme le chardon-marie, le desmodium, la fumeterre, le boldo. Quant à la sève de bouleau fraîche, c'est une des cures spécifiques du printemps qui a la spécificité de revitaliser l'organisme. Attention toutefois, le choix d'une plante ou d'une cure ne s'improvise pas Le naturopathe et d'autres professionnels sont là pour vous proposer une plante qui sera adaptée à votre terrain J'explique rapidement ce qu'est le terrain En naturopathie, c'est donc l'ensemble des paramètres qui constituent une, une personne C'est-à-dire son niveau d'énergie globale, son mode de fonctionnement spécifique, ses modes de réaction ou d'adaptation en résumé, le terrain c'est ce qui fait les spécificités de la personne et c'est ce qui permettra aux naturopathes de proposer des conseils adaptés et pertinents. Pour finir, je souhaitais également évoquer un moyen peu coûteux et très utile pour faciliter le travail du foie, c'est la bouillotte. Contrairement aux autres organes qui fonctionnent bien avec une température corporelle euh, d'environ 37 degrés, le foie, lui, a besoin d'avoir une température euh, d'environ 40 degrés. C'est donc un outil très utile notamment pour les tempéraments frileux puisque la digestion demande de l'énergie, de la chaleur au corps donc pour favoriser un bon fonctionnement, on, on la pose sur le foie 20 minutes après le repas pendant environ une demi-heure avec une eau chaude mais pas bouillante pour ne pas se brûler. Donc prenez soin de votre foie au printemps, c'est une façon de reprendre le contrôle sur le rythme de son corps, de se réharmoniser avec celui de la nature. Aurélie, tu es naturopathe et tu accompagnes les personnes qui souhaitent justement se maintenir dans une bonne santé avec une approche globale qui va solliciter l'intelligence du corps comme tu viens de nous l'expliquer. Donc tu accueilles ces personnes dans ton cabinet en région lyonnaise et on peut trouver des informations sur ta pratique sur ton site Aurélie Mialon, naturopathe. Mais Aurélie, tu t'es aussi spécialisée dans une approche euh, complémentaire euh, qui est celle de la gestion du stress par le massage. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots oui, alors euh, je pratique en effet le massage à ma assise euh, en complément de la naturopathie. C'est une technique qui permet de baisser significativement les tensions et le stress. On sait que le stress a de multiples impacts sur l'organisme car, car il diminue le fonctionnement normal des organes et leur capacité d'élimination et augmente de fait le niveau de toxémie de l'organisme. C'est un moyen de reconnexion à son corps, à ses propres sensations physiques, et il est adapté aux personnes les plus pudiques, puisque la personne reste habillée et assise confortablement sur une chaise. Cela me permet en parallèle d'orienter le soin et la relation thérapeutique vers le toucher, en mettant de côté l'échange verbal et l'agitation mentale, dont on est souvent familier. Merci beaucoup, Aurélie, pour tous ces conseils. Merci à toi, Caroline. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu si vous avez aimé, et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. A très vite